Une fois que les additions invitées ont été ajoutées à VirtualBox et que votre machine virtuelle a été redémarrée, vous êtes prêt à les utiliser, entre autres pour copier et coller des données entre l'ordinateur hôte et son invité. Dans votre machine virtuelle, allez d'abord à votre barre de menu ou faites apparaître le menu avec le raccourci clavier CTRL droite plus début. Allez sous Périphérique, puis sur Presse-papier partagé. Au lieu de désactiver, cliquez plutôt sur Bidirectionnel. Cela aura pour effet d'activer le presse-papier entre l'ordinateur haute et la machine virtuelle dans les deux directions. Vous pourrez ensuite copier des données comme du texte et des images entre les deux. Voici un exemple. Ouvrez un bloc notes dans votre ordinateur haute et tapez-y quelques mots. Par exemple, j'écris sur mon ordinateur physique l'autre. Sélectionnez tout votre texte avec le raccourci de clavier CTRL plus A, puis mettez le texte en mémoire en le copiant avec le raccourci de clavier CTRL plus C. Votre texte est maintenant dans le presse-papier de l'hôte. Allez sur la machine virtuelle, lancez bloc-notes et collez le texte avec le raccourci de clavier CTRL plus V. Votre texte apparaît alors dans le bloc-notes. Vous pouvez continuer à taper dans la machine virtuelle. Et j'ajoute du texte dans la machine virtuelle l'invité, point. Vous pouvez copier tout le texte à nouveau, puis aller le coller dans le bloc-notes de l'autre pour bien valider que votre presse-papier fonctionne dans les deux directions. Vous pourriez aussi copier et coller des images, par exemple avec l'outil Capture d'écran. La capacité de copier et coller des données entre une machine virtuelle et son autre est essentielle, sans quoi l'utilité de cette dernière serait grandement diminuée.